Ben, nous sommes sur la fin du, du, du carnaval. Nous, nous venons de Boulay-le-Vaval. Après trois jours de festivités intenses dans les Woodbuster, lundi, mardi, mercredi, euh, vous avez pu assister lundi à, au charnaval avec la, la, le défilé Caravane. Et puis, euh, mardi, la grande parade du Mardi Gras avec euh, quand même plus d'une vingtaine de groupes dans les Woodbuster qui ont pu mettre en avant. Euh, toute leur, toute la beauté de, de, de, leur costume. Et puis après deux ans de pandémie, et eh bien, nous, de, nous, avons pu assister à vraiment un beau carnaval et aujourd'hui, nous finissons en apothéose avec le groupe euh, Arioka Piquant, Vocum L'Héritage camaron donc euh, c'est ces groupes qui ont fait l'honneur à Bastère aujourd'hui pour le brûler Vaval, et nous venons de brûler le Vaval et on donne rendez-vous à tout le monde pour le jeudi de la mi-carême et qui aura encore de belles festivités dans les routes de C'est le dernier jour de Vaval pour cette saison. Nous l'avons accompagné à sa dernière demeure, si on peut dire, à son bûcher dignement, en fait, euh, des groupes euh, très joyeux, qui ont fait l'effort, qui ont transcendé les difficultés pour faire euh, que ce départ de Vaval soit un spectacle beau et digne. Nous allons retrouver Vaval à la mi pour notre traditionnel défilé rouge en rouge et noir. Donc, euh, si les circonstances le permettent, si la crise ne nous laisse tranquille si le covid nous laisse tranquille eh bien nous ferons une très belle fête en rouge et noir pour vaval nous vous donnons donc rendez-vous à la mi carême pour le traditionnel défilé en rouge et noir